Salut les boys, c'est Winman. Content de vous voir aujourd'hui. Review numéro 194. Un produit de la SQDC et j'ai nommé le OG Melon d'Aurora. Toujours un plaisir de vous voir. Euh, le OG Melon, produit attendu des abonnés. Euh, cadeau d'un abonné. Malheureusement, je n'ai pas ton nom. Communique avec moi sur Instagram euh, pour que je puisse te remercier sur YouTube et Instagram. OG. Ça veut pas dire « original gangster euh, ».« Original gangster », c'est pour la musique euh, hip-hop, rap. Quand on parle cannabis, « ocean grown euh, », poussé près de l'océan. Cette histoire-là, ça a commencé à Californie. Euh, c'est un monsieur qui faisait pousser près de l'océan en Californie. Il a rencontré un étranger, euh, cet étranger-là, et s'était procuré du cannabis. Euh, il en était très fier, et puis il l'a montré au monsieur. Il ne savait pas que ce monsieur-là faisait pousser du cannabis. C'était lui-même qui avait fait pousser ce cannabis-là. L'étranger dit au gars, écoute, moi je connais ça, puis je l'aime cet arôme-là, puis ça, ça a été poussé dans les montagnes. Le monsieur, il l'a repris, puis il a dit non, « ocean grown ». Ça a été poussé près de l'océan. Donc l'arôme était très bonne, euh, bonne variété, et puis cette expression-là de « OG, ocean grown », c'est resté en Californie puis c'est comme ça là, que c'est devenu très populaire. Le monsieur a commencé à faire pousser à partir du un couche de l'Afghani, afghani couche et puis euh, ainsi de suite, il a commencé à travailler son produit. Je sais pas si c'est lui qui a sorti le OG couche mais euh, c'est lui qui a commencé à travailler le le Ocean Grown. Donc, Aurora nous sort un produit à 26,90$, baisse de prix de 4$ depuis le mois de novembre. On est présentement en janvier. Euh, 26,90$, sont obligés de baisser à cause de la compétition à 31$. Aurora, euh, en général, peut-être un petit peu trop cher là, quand on, rappel, on se rappelle que le Blue Dream est justement à ça, le 26$. Donc, est-ce que le OG Melon serait meilleur que le Blue Dream? Euh, d'après moi ça doit être similaire ce qui est intéressant avec le produit de aurora c'est le taux de thc possible sur le site de la sqdc entre 16.5 et 19 2.5 de jeu seulement 16.5 et 19 il n'y a pas de surprise quand on attend le facteur euh, on va avoir du 17 18 la raison pour laquelle je mette phase là-dessus, c'est que beaucoup de produits à la SQDC ont un jeu entre 10 et 20, entre 11 et 21, toujours 10 de THC. C'est vraiment euh, la loterie SQDC. Euh, si on commence ça sur le site de la SQDC, sur le site Internet, on ne sait pas quel, savoir, quel pourcentage on va recevoir. Donc, pour peut avoir des mauvaises surprises pour les gens qui veulent avoir un, un 12-14 et qui reçoivent un 20-21. Ils ne sont pas contents. Et pour les gens qui sont habitués, qui s'attendent à avoir un 20, 21 et puis qui reçoivent seulement un 11, 12, ils vont être vraiment très déçus. Donc ici, entre 16,5 et 19, euh, je regarde ça ici, 17,3. Euh, encore une erreur, ben pas encore, mais une erreur sur le site de la SQDC présentement. Ils nous disent THC léger. Vraiment, euh, faut écrire vraiment moyen, euh, puis même qu'à... Qu 19%, là, euh, c'est vraiment fort, là. Euh, À partir de 19%, là, si tu as des problèmes d'anxiété et que tu fumes un Sativa à 19%, euh, ça se peut que tu trouves pas ça drôle, par tout, parce que ça va te faire penser, penser, penser. Et puis, pour ceux qui ont des petits problèmes d'anxiété, c'est pas recommandé de fumer un Sativa. Hein? C'est plus recommandé de fumer du CBD, hein, qui va nous calmer, qui ne nous fera pas buzzer du tout, du tout, du tout. Ou un indica léger, euh, selon là, euh, votre tolérance. Le OG Melon, c'est un croisement entre le Captain Crypt et le Shemda, Shemdog 91. Le Shemdog 91, lui, a été fabriqué à partir d'un Shemdog et euh, aussi, on pense, on n'est pas sûr, mais à partir d'un euh, d'un pur Land Race de la Thaïlande. Donc le Shem Dog a été modifié, on pense, avec un, un Land Race de la Thaïlande qui a été, qui a, qui a donné le Shem Dog 91. Et puis le 91, on pense, c'est pas sûr, que ça a été fabriqué en 1991. Donc le Shem Dog 91, ça a été produit avec le Shem Dog, et un Land Race, c'est quoi un Land Race? Un Land Race, c'est une pure, ça n'a pas été modifié, c'est une pure, une Land Race de la Thaïlande. Mais ça, c'est pas le OG Melon, le, le, le, le Shem Dog 91, c'est vraiment la moitié. Le OG Melon, c'est le Shamdog Dog 91 avec le Captain Crypt, et puis le Captain Crypt, ça a été euh, mélangé avec un OG, un mâle OG Kush. Ça, c'est quand même assez précis. Vraiment assez précis pour ça. Oh, là, je suis en train de me perdre. On va voit ça comme ça. Donc, OG Melon, c'est du ShamDog91 mélangé avec du Captain Crypt. Et puis. Euh, si on regarde Aurora, Aurora c'est le récréationnel quand on voit à la SQDC, mais il y a aussi une filiale médicinale. Hein? Vous savez, ceux qui, ont des, euh, ceux qui ont accès au médicinal, euh, ça s'appelle le Warwick numéro 1. Le Warwick numéro 1, je crois que c'est le OG Melon. Mais là, ici, on a le OG Melon. On va parler du OG Melon. C'est Captain Crypt mélangé avec du Shemdag 91. On roule ça. On roule ça. Ça fait beaucoup de fois que je recommence cette vidéo, les boys. Je pense que c'est parce qu'il faut que je fume. Un peu déçu que ça soit écrit léger. Euh, parce qu'entre 16.5 et 19, c'est vraiment médium. Et puis 19, là, c'est. élevé. On roule ça. Terpène dominante limonelle. Ça veut dire ça. Euh, citron, hein? Des arômes qu'on connaît, des arômes qu'on connaît. Grosse cocotte, puis fond de bague, fond de sac. Très, très, très, très, très, très, très, très sec. Euh, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait peut-être un gros trois semaines. Quand on regarde la date d'expiration, la date de production, euh, 28 octobre. Donc, novembre, décembre, janvier. Deux mois et demi, le cannabis est sec, sec, sec. Il y a des gens qui m'écrivent sur Instagram qui reçoivent du cannabis euh, du mois d'avril, du mois de mai. C'est beaucoup plus que deux mois et demi. Donc, euh, il faut vraiment qu'ils changent leur style de sécurité. Le style euh, de sécurité, euh, pas efficace. Pas efficace du tout, du tout. Très, très, très, très sec. Donc, j'ai 4-4. 4-4. J'ai quatre grosses cocottes ici, là, vraiment, euh, je vais mettre ça sur mon Instagram. Weed Indie Command. Allez en bas, dans la description de YouTube, il y a un petit mot plus. Appuyez sur le plus, il y a plus de description. Donc, je vais prendre les petits restants ici. Là. Je vais prendre ça ici pour fumer mon joint. Et puis, on va prendre les grosses cocottes pour Instagram. Des belles cocottes, je suis un peu surpris, euh, une cocotte ici qui est quand même belle, euh, du, du trichome euh, trop sec. Un petit peu de feuilles sucrées là, les feuilles en entour, mais il y en a juste deux, là, ça, ça peut arriver. Jusqu'à date c'est quand même bien, euh, les cocottes sont, sont, euh, sont volumineuses sont pas denses comme, euh, je donne tout le temps l'exemple de 48 Nord. Où, euh, vous vous rappelez, là, le M39 là, dans le temps, c'était vraiment compact. Ça, pas du tout. C'est fluffy. Euh, des fois, c'est avec le Sativa, c'est fluffy comme ça. C'est un peu plus léger. La cocotte est grosse, mais elle est légère un peu, vous comprenez? Elle n'est pas compacte. Okay? Mais je euh, c'est bien, c'est quand même bien. Pour l'arôme... Euh... Ça sentait meilleur dans le pot. Mais même, même dans le pot, me le sentir. Dans le pot, il y en a un petit peu de citron, mais là, mon homme, c'est Cario à côté. Il n'y a pas de OG couche là-dedans. Là. Il n'y a, euh, là. a aucun... gazi. Là Oublie ça, il n'y a aucun gazi là-dedans. Oublie ça, il n'y a aucun OG là-dedans. On est loin, loin, loin. Euh, le OG Melon est fait avec le Captain Crypt. Le Captain Crypt est fait avec le OG Kush. Oublie ça. Oublie ça. Il doit être du Shemdog en plus grosse quantité là-dedans. Euh, Captain Crypt, euh, il a perdu la bataille. Ok, je vais en fumer un tout de suite. Quatre grosses cocottes. trop sec. Baisse de prix, 26,90$ à place de 31$. Et puis n'oubliez pas que Ocean Grown... Ocean Drone, c'est OG. OK. Merci à l'abonné qui m'a donné ça. C'est un très gros cadeau. Euh, Peut-être même qu'il a payé ça 31$. Là. Je me rappelle qu'il avait payé ça 31$ quand je l'ai reçu. Donc, euh, vraiment un gros, gros, gros cadeau. Euh, S'il te plaît, parle-moi sur Instagram. All right, on va y aller avec un papier OCB ici. Vraiment, c'était tellement sec là. Vous savez comment c'est, hein? du cannabis sèche, là, ça, ça devient en poudre. Euh, le joint, on va le faire comme d'habitude, on va le rouler comme d'habitude, mais euh, faut pas le serrer extrême, ok ben, Sinon, l'air va, va pas passer. Si l'air passe pas, ça va être, euh, va falloir le rallumer plus souvent. Puis là, quand c'est sec comme ça, ça peut être aussi brûlé plus vite. Hein, quand c'est sec, c'est parce qu'il n'y a, a pas d'eau dedans. Hein, quand c'est humide, il y a un petit peu d'humidité. Donc, ça, ça brûle mieux, ça brûle plus tranquillement. On veut pas de cannabis humide. On ne veut pas de cannabis humide. J'aime bien avoir du cannabis trop sec comme ça que trop humide. De toute façon, trop humide, c'est tellement rare. Euh, c'est arrivé euh, moins de 5 fois sur 195, 194 reviews. Le seul que je me rappelle, c'est les produits de Namasté. Quand ils étaient sortis, ils avaient été emballés il y moins de 14 jours. Là, C'était vraiment spécial d'avoir un cannabis. Puis que l'emballage, il avait été emballé vraiment il pas longtemps. Tu me suis? OK. SQDC Power, OG Melon d'Aurora. On sait qu'Aurora, c'est une des cinq plus grosses compagnies au monde. Je pense que c'est la deuxième mais une des cinq plus grosses internationalement. Aurora euh, a acheté Med Relief, je pense, il y a deux ans, je ne vais pas me tromper. Puis avec euh, l'achat de Med Relief, hein, Aurora, Med Relief, Med Relief, c'est San Rafael. Euh, ils sont devenus là, euh, les deuxièmes plus gros au monde environ. Les grosses compagnies au monde, c'est Canopy et puis Tilray. Tillery, là, c'est ceux qui font Grail. alright. Là, j'ai un petit blanc. Parfait. OG Melon. Je vais le ressentir encore. Il euh, n'y a pas de goût le melon. Euh, pour l'histoire du citronné, la boucane me mélange avec ça. Je vais fumer ça parce que là, j'ai vraiment le goût de fumer. Quand c'est euh, tout est grainé en poudre, il faut faire attention pour ne pas aspirer trop fort pour pas que le cannabis se rentre dans la bouche. Ceux qui connaissent ça, là, euh, ils le savent, mais pour les débutants, là, euh, un petit conseil comme ça. Tu y es éteint, Pas mal. Pas, euh, pas, achète pas ça. Achète pas ça. Euh, je veux vraiment être précis quand je te dis de goût, ok Il euh, y a trois, quatre arômes qui se mélangent, puis je veux, euh, je vais être sûr de mon coup. On sait que Tillery euh, à SQDC. C'est sous le nom iPark. Park. Tout à l'heure, je vous ai dit que Tilray, c'était une des cinq plus grosses compagnies au monde avec Canopy et Aurora. Euh, je viens de me rappeler là, que iPark, Park, Tilray, c'est eux qui font du bon, du bon Select, Grell, et l'autre compagnie qui s'appelle la marque de commerce s'appelle La Batch. Si on regarde euh, les arômes ici là, de, du OG Melon. Ça va léger à 17.3%, c'est pas léger du tout ça. Euh, les terpènes, là, ils en mettent beaucoup, ils en mettent 5%. Limonène. Nérolidol. C'est ça Nérolidol avec le fameux euh, Shark Shock CBD. Myrcène, Myrcène, c'est ce qu'on a dans le Pink Kush de San Rafael. Cariophyllène, c'est tweed. Ou le pink couche de grill. Et puis, l'inalol. T'as encore éteint. Oh. J'ai fumé, puis... J'ai fumé, là, la... Tu sais ce que c'est? Il ne Il... Il... Il... brûle plus, là. Ah, oh, quelle fait 16 minutes. Je ne pas faire ma dernière phrase. J'ai bégayé, là. C'était poche. 5 terpènes. Pis les arômes naturels, citronnés terreux. Il y a une petite affaire de citronné, mais ça se fait scraper avec le cariophyllème. Puis c'est-tu le fucking Nero Lidol qui est dans le shark Shark CBD? Puis le Great White Shark aussi. Ou je la prenne en note, cette euh, terpène-là. Plus là, CBD Girl, je sais plus elle est où. CBD Girl, euh, est-ce encore une abonnée de Winman? CBD Girl, s'il te plaît, écris un commentaire. La vidéo libérée a été faite. CBD Girl, c'est une abonnée de Winman. qui euh, connaît un petit peu les terpènes et puis ça le rappelle tout le temps c'est laquelle terpène que j'aime pas dans le fameux shark shark CBD puis euh, j'aimerais ça comme me dise si c'est le Nerolidol. peut-être que je me trompe mais c'est pas euh, le OG melon pas rapport avec le gougazi euh, oublie ça là euh, oublie ça oublie ça ça me fâche ça me fâche parce que je pensais que le OG serait là mais le OG c'est un petit peu ça tire à sa couverte sur le côté indica là ici c'est sativa Peut-être pour ça là, que c'est vraiment en petite quantité, là, dans leur croisement avec le Shemdog 91. D'après moi, il a peut-être mis du Shemdog 91 à 75%, et puis 25% le Captain Crypt. Puis le Captain Crypt, encore là, a été découpé, c'est pas juste du OG Cush, c'est le Captain Crypt, hein? Ça de regarder rapidement. Euh, ok, je l'avais. Le Captain cru Ah oh non, il l'ai pas. <rire> Alright les boys. Donne un pouce à la vidéo. Va t'abonner à We Dance Command, Deviens un de mes Patreons. Deviens un de mes patrons, va sur Patreon, va sur le lien en bas. Tu me donnes 5$ par mois, tu as des exclusivités, euh, tu as des vidéos d'avance. Et puis ça m'encourage, c'est la meilleure façon d'aider Winman. Alright les boys, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent très bientôt. Et puis, euh, je te laisse là-dessus. Je vous adore. Ciao.